Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, démonstration de la machine à expresso manuel kitchenette qui existe en plusieurs couleurs, machine artisan, expresso comme je l'ai dit manuel, donc ici la mise en route, le témoin comme quoi elle est sous tension, qu'elle est prête à chauffer, le démarrage du café, okay, le remplissage du circuit d'eau, la vapeur, appel de vapeur direct, les deux manomètres, effectivement deux chauffe-eau sur cette machine, c'est-à-dire que vous pouvez demander de l'eau chaude, l'eau sort extrêmement chaude, et tout de suite de la vapeur donc au niveau des dessins du cappuccino vous n'avez pas une retombée de la créma donc ici la machine est prête à l'emploi on va faire un café et on va faire monter le lait donc du cappuccino, on a une petite buse cappuccinator ici qui aide en fait au niveau du mélange d'air pour que vous ayez un lait bien crémeux euh, très important également, c'est que vous avez, vous verrez ça sur la page Facebook ainsi que sur le, la page du site de cette machine. Elle est livrée avec un petit bol inox, un temper, un porte-filtre et deux supports pour double tasse, pour une grande tasse et une simple tasse, deux tasses ou une tasse. Alors c'est parti, on va... Rincez une première fois, vous avez évidemment le récupérateur. Méfiez-vous, sur cette machine-ci, 15 barres de pression, l'eau est extrêmement chaude. On a vraiment ici un porte de très, très bonne qualité. Vous venez le serrer. C'est parti, regardez ça, il coule très très vite. Regardez ce qu'il en sort. Alors on a une très très belle crème avec cette machine. Voilà. C'est parti pour le cappuccino. C'est vraiment une machine qui a un beau look Qui va très très bien donner dans votre cuisine Ici Quand elle a atteint sa température Vous savez l'interrompre Voilà Voyez, on a quand même une belle mousse Ici Voilà, un espresso et un cappuccino avec la machine artisan de chez Kitchenaid. N'hésitez pas à passer nous voir en magasin, partager cette vidéo YouTube, Facebook et Pinterest, et à très bientôt pour d'autres vidéos dédiées au café. Ciao.